Bonjour, bienvenue dans Le Delà, des histoires qui ne se racontent pas. Je suis en psychiatrie, ils me donnent des médicaments. Euh, je sais pertinemment bien qu'ils ne pourront pas me soigner euh, d'une manière euh, verbale, j'ai envie de dire. Euh, je prends des médicaments. Euh, les médicaments, je les prends six mois, puis j'arrête pendant six mois. Je les reprends pendant six mois j'arrête pendant six mois et euh, durant ces laps de temps où j'ai arrêté mes médicaments il y a énormément de choses qui se sont révélées à moi euh, mes traumatismes s'étant résorbés euh, dès le départ euh, par une espèce de, de montée de Kundalini euh, qui a fait vraiment tout un nettoyage euh, au niveau psychique et organique et euh, quand j'arrêtais mes médicaments, euh, j'étais vraiment dans l'immatérialité. Et dans cette dimension-là, euh, j'ai côtoyé les anges, j'ai côtoyé les mauvais esprits, euh, et j'arrivais n'arrivais plus à trouver mon centre. Euh, là où j'ai compris l'intérêt des médicaments, c'est que les médicaments me maintiennent dans un équilibre un équilibre où je suis stable, un équilibre où je peux vivre ma vie comme j'ai envie, un équilibre qui, qui de jour en jour se construit. Euh, maintenant, comment est-ce que j'ai découvert ma médiumnité ou le fait que je sois spirit C'est en faisant mes recherches. Euh, j'ai fait des recherches par rapport à la médiumnité, par rapport aux personnes qui étaient médiums et il y a énormément de médiums ou de chamans euh, qui se sont retrouvés en psychiatrie à la suite de trans. Et euh, bien heureux sont ces personnes-là parce que quand elles ont quitté la psychiatrie, elles ont trouvé des personnes qui ont pu leur venir en aide. Ce qui n'a pas été le cas pour moi. Moi, j'ai vraiment... Euh, au départ, je ne cherchais pas de ce côté-là. Je cherchais un peu de moi-même. Euh, ce qui se passait dans ma vie, qui j'étais, euh, comment est-ce que je pouvais raconter mes histoires, etc. etc. Euh, et donc, j'étais un peu seule face à moi-même. Euh, et puis, euh, quand je me retrouvais dans l'immatérialité, euh, c'est un, un monde où le temps n'existe pas. Donc, je pas la notion du temps. Euh, C'est un monde où euh, la, majorité, la, la majorité de ce monde-là est lumière. Euh, et euh, un jour, j'étais tellement en souffrance par rapport à ce que je vivais, je ne comprenais pas ce que je vivais. Et du fait de ne pas comprendre, je me mettais dans une situation de souffrance. Euh, et je me souviens, j'étais sur ma, sur ma terrasse et j'appelle... J'appelle les anges, j'appelle Gabriel, j'appelle Michael, j'appelle les anges en fin de compte. Et il y a un ange qui se présente devant moi et je lui dis, sors-moi de là, sors-moi de là, j'arrive pas à sortir de là, sors-moi de là. Et il m'a demandé de me réveiller. Euh, il m'a demandé de me réveiller. Euh, et j'entends par là aujourd'hui l'éveil, euh, quelqu'un qui est en éveil va subir toutes sortes euh, de chocs euh, traumatiques ou non, euh, va un peu se confronter à la vérité, euh, à la vérité ou à la réalité qui est euh, commune à, à, à chaque être humain d'une manière euh, spirituelle. Euh, il va se confronter à des théories du complot aussi, euh, et les théories du complot vont faire tout un bouleversement, les vérités vont faire tout un bouleversement à l'intérieur de soi, euh, ce qui va créer un espèce d'éveil. Et plus on va s'élever, plus on va monter en degré, en conscience. Euh, et quand il m'a dit Laura, réveille-toi, euh, je me suis sentie un peu euh, démunie, perdue, euh, je ne comprenais pas ce qui se passait. Euh, et il faut dire que moi j'ai eu un frère qui dans son vivant n'arrêtait pas de me dire que j'étais une traumatisée de la vie euh, et quand j'ai été confrontée à, à cet éveil j'ai envie de dire euh, c'est comme si la vie m'avait fait un choc euh, c'est comme si la vie m'avait atteinte en plein cœur euh, et me disait maintenant change, il est temps de changer euh, et par l'éveil euh, quand quelqu'un s'éveille euh, on est obligé de changer certaines choses euh, on est obligé d'adapter son quotidien d'adapter ce qu'on mange d'adapter euh, ce qu'on écoute comme musique euh, d'adapter toutes, toutes les petites choses du quotidien par rapport à l'éveil qu'on vit et en fin de compte euh, quand je regarde du côté psychiatrique et les médicaments que je prends, euh, je le disais, hein, ça me maintenait dans un équilibre et ça, ça ralentit un peu mon processus d'éveil. Euh, il faut savoir que je suis quelqu'un d'impatiente, donc j'aime bien que les choses soient vite fait, bien fait. Euh, donc je ne m'attarde pas sur les détails. Et euh, quand j'arrête mes médicaments, c'est comme si j'étais lancée avec une fusée euh, vers un degré d'illumination euh, dont je n'ai aucune maîtrise en fin de compte parce que j'ai loupé plein de détails, parce que j'ai loupé plein de choses, etc. Il faut savoir aussi que hors médication, euh, j'arrête automatiquement euh, toutes mes conneries, enfin toutes mes addictions, en fait. pas, mes, pas mes conneries parce que je, je reste une enfant sage, mais euh, j'arrête toutes mes addictions. Je trouve la force d'arrêter toutes mes addictions. Euh, et, et quand je reviens avec les neuroleptiques, euh, je retombe dans mes addictions. Euh, mais bien heureusement, je suis entourée des anges et les anges me donnent des informations par rapport à mes addictions, par rapport au fait que je prenne des neuroleptiques. Je reçois tout un tas d'informations sur moi-même, sur mon équilibre, sur ce que je dois faire ou ce que je, ce que je peux faire. Euh, et euh, c'est comme ça que je me lance dans différentes actions je ne fais rien euh, je ne je, enfin, je demande pas forcément leur accord pour faire des choses ou d'autres mais euh, je me sens guidée par les anges euh, je me sens, euh, ils sont avec moi tout le temps je leur parle, ils me parlent, etc il euh, y a vraiment des discussions entre nous mais c'est bref, ça reste bref euh, parce que euh, les messages qu'ils apportent sont tellement forts émotionnellement pour moi que les anges, euh, quand il y a une émotion forte qui est dégagée d'un humain euh, les anges euh, s'écartent un peu euh, ils s'écartent un peu pour, euh, pour laisser vivre cette émotion pour laisser cette émotion se dégager euh, autant qu'elle peut se dégager euh, et donc c'est pour ça que bien souvent euh, quand je reçois des messages euh, les anges s'écartent un peu et, et c'est pour ça que c'est bref aussi en fin de compte euh, maintenant euh, par rapport à l'éveil que je vis euh, c'est un éveil qui se fait de plus en plus en conscience euh, par exemple il y a quelques jours d'ici quelques semaines même, euh, un, le fait que je communique par télépathie avec les anges, ça me, ça me crée des maux de crâne, euh, et euh, j'abuse parfois du tafalgan, euh, et, enfin, j'abuse, voilà, je garde, les, je, je, je respecte les doses, les, les doses recommandées, mais par moments, c'est trop, euh, et il y a un ange qui m'a dit, mais y plus de conscience, euh, et donc, euh, mentalement, je me dis, ok, là, tu as entendu un message, réponds à voix haute. Et le fait de répondre à voix haute au message que je reçois euh, diminue mes, mes mots de crâne. Euh, donc, c'est, voilà. Et en fin de compte, le fait de m'apercevoir que j'ai reçu un message, parce que je ne suis pas tout le temps consciente des messages que je reçois, euh, mais depuis qu'il m'a dit « mes plus de conscience euh, », et eh bien, je rajoute de la conscience euh, aux paroles des anges. Euh, et il euh, y a énormément de petites choses sur mon chemin qui m'indiquent que je suis sur le bon chemin. Euh, par exemple, je vais vivre des synchronicités. Euh, les synchronicités, c'est par exemple euh, au hasard, euh, voire sur l'horloge, 11, 11h11, par exemple. Mais il y a d'autres styles de synchronicité. Je cite, cite celle-là parce que c'est la plus connue, mais il y en a d'autres. Euh, et euh, c'est euh, de plus en plus comme ça. Euh, je ne suis pas une spirit euh, comme les autres. Enfin, je ne sais pas si les spirites. Euh, se font incorporer, mais moi je me fais incorporer bien, énormément souvent euh, par les esprits. Les esprits peuvent rentrer dans mon corps. Et là, pour l'instant, euh, je vous spoil un peu mon projet. Euh, je suis dans un projet où je suis en train d'écrire euh, un e-book sur euh, comment accepter son corps tel qu'il est vécu par rapport à la sophrologie que j'ai appris. Et euh, pendant l'écriture, euh, c'est un ange qui, qui, qui m'incorpore euh, et qui me dicte un peu euh, ce que j'ai à écrire. Et ça fait un peu référence à l'écriture intuitive où justement, ce que j'écris ne vient pas que de moi. Il euh, y a une part qui vient des anges aussi. Euh, maintenant, la difficulté qu'il y a dans le fait d'être euh, spirit, médium ou... Euh, clairvoyant ou d'être très spirituel le problème c'est que euh, le mental peut interférer très souvent euh, et le mental euh, c'est un peu l'ego euh, et l'ego euh, a tendance à s'enfuir dans des peurs à s'enfuir dans... il est buté en fait c'est un ego qui est buté qui n'en fait qu'à sa tête euh, qui veut pas écouter et, euh, et euh, qui fait un peu n'importe quoi quand il a envie de faire n'importe quoi. Et donc, les messages euh, peuvent, peuvent être interférés par le mental. Euh, et donc, c'est une raison pour laquelle il faut garder son mental silencieux, stable euh, et faire en sorte de l'épuiser à un maximum. Euh, parce qu'en l'épuisant un maximum, ça laisse, à ça laisse la place à l'intuition de pouvoir s'exprimer, de pouvoir euh, capter les messages angéliques, de pouvoir capter les messages des esprits, etc. etc. Et donc, euh, c'est tout l'intérêt du sport, en fait. Euh, c'est tout l'intérêt du sport et ça permet d'être moins dans le mental, d'être beaucoup plus dans le spirituel. Et une fois qu'on est dans le spirituel... Euh, c'est comme si on surfait sur la vague, euh, tout coule de source et, euh, et on ne s'attarde plus à se poser des questions sur « Tiens, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je fais Où je vais Comment je vais ?» etc. Ça, c'est le mental. Le mental s'interroge tout le temps, le mental pose tout le temps des questions. Euh, et c'est à nous de faire en sorte de euh, réint réintroduire un dialogue intérieur euh, qui va permettre euh, de calmer le mental, d'apaiser le mental. La méditation aide énormément parce que ça calme le mental, ça aide à garder le mental dans le silence et, euh, et, euh, et en fin de compte, ça, ça, ça aide à l'esprit de s'élever en conscience. Euh, et c est, c est, cinq minutes suffisent, 5 minutes par jour suffisent et, et il ne faut rien de plus. Euh, donc voilà, ma médiumnité, je l'ai découverte par moi-même euh, en faisant des recherches sur internet, en lisant énormément de témoignages, en écoutant énormément de témoignages. Euh, et j'ai envie, pour terminer cette vidéo, de raconter une anecdote euh, par rapport à une femme qui se fait nommer la femme Lou, euh, c'est une femme qui est partie faire euh, un voyage chamanique euh, et qui durant ce voyage chamanique on lui a appris à rentrer en transe. Tout à fait gérée par le chaman, tout à fait gérée par la communauté chamanique qu'il y avait à ce moment-là euh, et elle a pu sortir de la transe. Euh, quand elle est rentrée chez elle, euh, elle a organisé un dîner avec ses amis et euh, elle a commencé à rentrer en transe. Euh, ses amis se sont inquiétés ils se sont dit écoute il faut que tu rentres en psychiatrie il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête euh, et elle, elle était persuadée euh, qu'elle allait pouvoir sortir euh, de la tranche chamanique et effectivement euh, ses amis étaient tellement inquiets euh, qu'ils l'ont emmenée aux urgences psychiatriques de l'hôpital euh, et euh, en fin de compte elle a pu sortir de sa tranche par elle-même euh, ses amis elle a pu sortir de, de la transe par elle-même, donc, et euh, par la suite, elle a demandé euh, de faire des tests sur son cerveau, euh, de rentrer en transe par elle-même, de sortir en transe par elle-même durant euh, une observation de son cerveau par IRM. Et ils se sont rendus compte que la transe euh, que vit une chamane ou une médium, euh, est l'équivalent cérébral euh, d'une schizophrénie ou d'une psychose. Euh, donc ça laisse quand même poser des questions sur ce qu'est vraiment la schizophrénie ou la psychose. Euh, je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus, j'ai mon propre avis, mais je ne vais pas le partager maintenant. Euh, et euh, enfin, quoi qu'il en soit, euh, d'après ce qui a été rapporté de cette femme loup, euh, c'est que euh, les trans sont identiques euh, aux psychoses euh, et donc, enfin euh, le système cérébral je veux dire, est identique aux psychoses euh, et donc ça laisse des ouvertures sur une espèce de spiritualité euh, que le monde a besoin en ce moment euh, surtout en Belgique euh, en Belgique la spiritualité elle est en train de s'éteindre il euh, n'y a pas énormément de, de, culte, euh, de culte spirituel, bien qu'il en existe, hein, je ne dis pas le contraire. Hein, mais à chaque fois que je pars en vacances et que je reviens en Belgique, euh, je me sens étouffée par toute cette, euh, cette mécréance, j'ai envie de dire. Euh, toute cette foi qui est étouffée. Euh, et ça me, je ne respire plus, je respire plus dans ce pays. Enfin bref. Euh, je ne vais pas m'attarder sur ma vidéo, ça fait 17 minutes qu'elle tourne, donc euh, je vous remercie pour votre suivi euh, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vous pouvez vous abonner euh, et encore merci de m'écouter, merci de me suivre ciao ciao